J'aimerais bien débattre un message à mes confrères et mes consoeurs, médecins réanimateurs qui travaillent avec moi au CHU France Fanan et qui s'amuse à déposer à l'heure actuelle des arrêts de travail pour fuir à la situation. Je vous dis comme être médecin. Être médecin, c'est là qu'il faut faire ses, ses, ses preuves. Euh, ce n'est pas en portant une blouse ou bien un stéthoscope. Je suis médecin. Un médecin, le jour qu'on a choisi ce métier, c'est qu'on a mot, les jours pareils. Oui, les malades auront vraiment, besoin, auront vraiment besoin de nos soins, de notre aide. Alors comme Allah dit, on vous dit, vous rejoindre vos postes et arrêtez de déposer des arrêts de travail. Arrêtez de déposer de, des arrêts de travail. Même nous aussi on a la phobie de tomber malade. Nous aussi on a des familles et on aimerait bien rejoindre sauv ou Sauve. On la Mais c'est le métier qui qui dit ça. C'est le métier qui nous appelle. C'est le C'est On n'a pas baissé le, les bras dans des situations pareilles. Rouetotredmo est arrêté, arrêté de déposer des arrêts de travail. C'est fatigant. Non plus, on vient travailler. Et en plus, à chaque fois, on trouve la liste de cartes qui est changée parce qu'il y a Flan et Flan qui a déposé un arrêt de travail. C'est des arrêts de travail, je ne dis pas, mais il y a quelques-uns, C'est pour quelques-uns, ce sont des arrêts de travail de complaisance. Arrêter, ce n'est pas le moment. Ça nous fatigue moralement. Réellement, ça me fatigue. Ça fatigue même mes confrères et mes cancers à chaque fois. Non plus, on doit faire face à la pandémie, aux soins des malades. Chaque matin et soir, on a une nouvelle liste parce qu'il y a des confrères et des cancers qui ont dépassé des arrêts de travail parce que c'est un peu de On est des super humains. On ne risque pas de tomber malade. Par contre, ce n'est pas mon malade. On est il la bonne le bon dieu, Il y a un bon dieu. qui est malade. Huawei, je Et on est des médecins, on est des médecins. Il Mais qu'est-ce Il n'avait pas à faire médecine. Il a trafiqué mal. Je vois pas un Le gendarme ou bien le militaire qui a peur de, de mourir par une balle? Qu'est-ce qu'il Qui s'engage pas? C'est pareil pour nous les médecins. Celui qui a, qui a peur de tomber malade, qui s'infecte, il n'avait qu'à ne pas faire ce métier, qu'à dire avocat ou dire quoi que ce soit, ou les, ou les commerçants ou l'entrepreneur, il n'avait pas à faire médecine. Ou alors comme a dit, comme rejoignez vers vos postes, venez travailler ou faites-vous remplacer lorsque vous êtes fatigué ou bien vous êtes malade, faites-vous remplacer. Ou bien il y a des gens qui sont intéressés, vous les payez. Il vous assure vos gardes. C'est simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Alors, là, il dit comme, « Je vous khadmo à l'aise et tranquille. » J'espère que mon message est à l'aise et aux l'aise et à l'aise. Il dit comme, « Venez travailler. Il faut le Oui, Khafou, Mais je ne Corona, ce n'est qu'un virus. pas forcément à l'hôpital. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez avec ces arrêts de travail, de complaisance. Partagez cette vidéo. Il y a des médecins qui ne méritent pas ce titre-là. Ils ne le méritent pas. Merci, Allah. Au revoir. C'est euh, avant d'oublier, je n'ai peur de personne. Paul, euh, c'est docteur Nechak, médecin réanimateur au CHU. Je suis euh, au service de radiologie interventionnelle, euh, France -Fanon, Hôpital de France Fanon. Merci. Au revoir.